Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. C'est Alex de la formation Be Wild and Free. Dans cette vidéo, on va regarder quelles sont vos attentes envers Amazon FBA. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la notification pour rester au courant des dernières nouveautés. Et de partager. Si le cas, vous en dit. Je vous passe l'intro. On se retrouve de l'autre côté. Quelles sont les attentes? C'est une question que tu dois te poser au début et pendant que tu fais du Amazon FBA. Avez-vous déjà pensé au fait que votre réussite, votre succès ou vos possibilités d'accomplir telle ou telle action sont tous dépendants de vos attentes? En fait, vous vivez et œuvrez selon vos attentes, ni plus ni moins. Parlons de confiance en soi dans cette vidéo-là. Si ton image de toi, c'est une image de faiblesse, de crainte, de peu de réussite, c'est clair que c'est ce que tu vas dégager. Par contre, si ton image, tu veux qu'elle soit puissante, redresse les épaules, remonte le menton, regarde ton interlocuteur. Interlocuteur, j'ai eu de la misère avec ce mot-là. Euh, tu vas voir que tu vas trouver des solutions nécessaires afin d'atteindre tes buts. Quelles sont tes attentes en ce qui est trait à ton bonheur, ou plutôt ta réussite, dans le e-commerce tel qu'Amazon FBA? Est-ce que c'est d'être vraiment puissant euh, en recherche de produits, en branding, en commercialisation de ton produit avec les différentes mises en marché de pay per Prends un instant, puis visualise l'image que tu veux avoir de ta business dans ton cerveau. Euh, Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr que tu dois apprendre à maîtriser les différents outils pour devenir un expert dans le e-commerce tel qu'Amazon FBA. C'est trop simple de dire que moi, je prends un produit, je l'amène sur Amazon et je le vends. Une question de brand... La... la grande question de branding va faire absolument toute la différence. Tu dois avoir des belles attentes de ce que la vie peut t'apporter au travers de ta business Amazon, de tes habilités à créer toi-même, ton propre futur. Et ça, je pense que ça fait absolument toute la différence. Regardons ensemble votre habileté à contrôler votre mental en ce moment. C'est ce que j'appelle votre « mindset ». Est-ce que vous avez des objectifs qui sont clairs et précis détaillé jour après jour, semaine après semaine. D'où provient votre motivation? Pourquoi? Est-ce que vous faites ce que vous faites? C'est la phrase que je répète le plus souvent, ton big why. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu es discipliné en affaires? Est-ce que tu maintiens le cap, le focus? Est-ce que tu élimines rapidement le drame ou les émotions de ta vie quotidienne? C'est pas facile à faire. On se chicane avec notre conjoint, conjointe. On a des problèmes avec les enfants à l'école, on est malade. On a des problèmes financiers de prendre ça, puis quand on s'assoit au bureau, de laisser ça de côté, puis de se dire on est en business. Notre business n'a absolument aucun sentiment. Que tu aies des problèmes financiers, que tu aies des problèmes dans ta vie personnelle, peu importe ce que je viens d'énumérer, ton entreprise se doit de performer à tous les jours. Il y a plusieurs personnes qui nous approchent en se disant mais c'est bien beau ça, Amazon, je vais faire tant d'argent. Est-ce que je dois travailler 7 jours sur 7? J'aime dire que je, on ne prend pas des étudiants qui veulent travailler 7 jours sur 7. Pas parce que c'est des bourreaux de travail. J'aime mieux que tu travailles 6, 5 à 6 jours semaine, ou du moins pour débuter ton entreprise et que tu prennes une journée de congé, te rafraîchir, te redonner des nouvelles idées pour recommencer la semaine en pleine puissance de tes moyens. Mais par contre, les étudiants les plus performants, les vendeurs Amazon les plus performants, pourquoi est-ce qu'ils performent? C'est que quand ils sont devant leur bureau, travaillent, ne se laissent pas distraire par les Facebook, Netflix, Snapchat, TikTok, etc., les autres réseaux sociaux de ce monde. Tu dois avoir une liste de tâches bien détaillée, Remplis-le la veille. Si le matin, tu procrastines un petit peu, c'est bien correct. Si tu es du genre couche-tard, c'est parfait. Lève-toi à l'heure que tu veux, mais commence à travailler sur une cédule que toi seul vas respecter. Tu te dois de respecter cette cédule-là parce que si tu ne la respectes pas, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te manques de respect à toi, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Ensuite, c'est tes enfants, ta femme, ta famille. Mais tu dois d'abord prendre soin de toi pour prendre soin des autres. Je t'invite à regarder une, une ancienne vidéo qui s'appelle euh, « Le choix de couleurs, trois codes de couleurs ». Ce que je fais, j'ai un agenda papier et euh, semaine après semaine, j'ai trois couleurs, le jaune, le bleu et le vert, qui sont mes trois couleurs de prédilection. Et avec ces différentes couleurs-là, je vais surligner ce qui est euh, important, moins important et ce qui peut attendre. Ça me donne un effet visuel sur la semaine que je dois entamer. Et c'est un outil puissant que tu dois aussi euh, essayer. Mais encore, si tu as un truc ou euh, un conseil à nous partager pour être encore plus proactif, je suis toujours ouvert d'esprit à savoir c'est quoi. Écris-le sous les commentaires. Sur ce, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.